Limiter nous matin, c'est pour nous vivre dans l'amour l'un pour l'autre. C'est pour société noire si ce n'est pas faire la haine. C'est pour hypocrisie si ce n'est pas de nous. C'est pour traiter si ce n'est pas de nous. Et pour nous vivre comme il faut. Pour nous vivre de façon que la Bible m'a dit. Et lorsque nous sommes d'accord pour hypocrite la sortie. Lorsque nous sommes d'accord pour traiter de la sortie. Et a vie pour la gloire de Dieu. Et puis ils n'ont pas le choix, ils Mais bien aimé, la mort a des rigueurs, mais ils trouvé pareil. Effectivement, tu es en Même la prière maintenant, elle bouche les oreilles. De, de toute façon, Mme Kiki l'a parlé, ça fait triste. Et je me suis fait une expérience avec Kiki dans le temps. Et, moi, Kiki il a toujours des faiblesses mais son homme qui recevra une bonne éducation familiale un homme de respect mais ça qui est important dans la vie personne par contre qui l'a emprané personne par contre joue pas yo c'est par contre qui l'a est l'important pour me racheter le temps quand les jours sont mauvais. parce que, par contre, à qui ça finit et qui le poil et comment poiler il y a un temps moi devine mais on l'autre temps tout moi poil à mes papiers licenciels dans l'entrée il y a un petit monde côté un est dans le boîte là effectivement il commence à ramasser l'or ramasser l'argent le machin, toute la gaieté qu'il a besoin pour servir, lui prête sa clé et lui déposite son nom. Amen. Sois dimanche. Ou pas grand-pied encore. Prenez tout ce qui est besoin. N'oubliez pas l'essentiel. Tant que le nous commençons à ramasser. La première, la première, la première. On va se mettre deux minutes. Prenez tout ce qui est besoin. Mais n'oubliez pas l'essentiel. La première, le Il y a des 5 secondes. effectivement il a saillé de s'y quoi là passer dans notre sortie qui décote là immédiatement on sort qui qui là puis sorti avec l'argent tout ça qui a besoin il est regardé il paraît tout le monde là côté c'est vrai dans les mains nous pas marcher tout ça nous gain besoin sur la terre mais pas rien n'en oublier ça les social la vie spirituelle nous l'essentiel maintenant. Quelque richesse, on va se sauver, on va se sauver dans le pays, on va se sauver, mais ne pas prier, n'oubliez pas, les ça, l'essentiel. Là, le Seigneur va retourner. Il va demander combien d'argent il va demander combien de cailloux il va demander de gaster l'ordre, il va demander de qui paye ou qu'on voyage, mais il va demander un amour. Est-ce que tu es préparé d'amour? Est-ce que tu es préparé pour aller rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es préparé pour te recevoir la vie de belle ce matin, mes bien-aimés? La mort, sorti des nous sortit depuis le commencement. Nous ne pas qu'il n'y ait pas de personne de la mort. Il faut que la mort vienne quand même. Mais nous vivons dans l'amour. Nous vivons dans la fraternité. Nous vivons dans la communion l'une pour l'autre. Il y a un jour que nous allons sauver. dernier hommage avec Laurensky Alphonse Zikiki, policier qui était joint la molle le jour 28 mars 2023 après une intervention que la police était sorte dans une machine qui était Quando la macchina dura c'est la zan mime interne nou yo Alphonse Dalinsky qui tient non jouer petit policier qui est tombé 28 mars là pour dire enterrement li chanté jodi a yo aller avec quoi dans pays en dehors a dit nous nan mi balai nous moment ça n'a parlé de zan mime nous était vivre viva en enterrement le policier était tombé le 28 mars et 2023 dans quatre fonctions. Et après, la police a mené et a de l'équipe Il a perdu la ville accidentellement. J'en note et PNH là. fait sortir les amis internautes. Il faut vivre.